Bonjour, alors pour les débutants, je vais vous montrer comment télécharger et paramétrer over pour qu'on puisse effectivement travailler ensemble. Donc moi j'ai ouvert Google, hein, j'ouvre Google, vous pouvez ouvrir notre navigateur Firefox, etc. Ce que vous voulez. Ok, et donc là vous allez taper over moi je l'avais déjà fait, donc over Voilà, vous atteignez la page pour télécharger TeamUver. Vous cliquez, la page va arriver, voilà, et vous cliquez sur téléchargement gratuit, télécharger gratuitement. Voilà, et vous attendez que le téléchargement se fasse. Il va arriver ici, vous allez voir, pour, pour ce qui est du navigateur Google, pour d'autres navigateurs ça arrive plus haut, enfin ça c'est pas grave, vous adaptez. Et vous marquez « Ouvrir » une fois le téléchargement terminé. Voilà le temps que ça se télécharge. Et voilà, l'application va s'ouvrir pour le télécharger. Et vous tapez sur « Exécuter ». Voilà, donc vous avez ici « Installation par défaut »,« Installation personnalisée »,« Démarrer seulement »,« Non ». Installation par défaut, voilà, c'est ici que vous vous, cliquez, vous allez vous garder le, ce paramètre et vous acceptez bien sûr ici. J'accepte. OK. Je suis sur Windows 10, bien sûr. Voilà pourquoi cela se fait comme ça, mais on peut avoir une autre version de Windows. Euh, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est en train de télécharger. voilà, voilà. voilà. Okay, petit à petit, les, les fichiers s'ouvrent. Allez voir, on est en train de télécharger le, le logiciel. Pardon, voilà. Alors, ici vous avez trois options. Oui, je souhaite découvrir l'essai professionnel complet. Non. Non, je n'utilise le TeamViewer qu'à des fins personnelles. Et c'est ça qu'il faut cliquer. C'est ça que. Non, j'ai déjà mis sens Non, voilà. Non, je n'utilise le TeamViewer qu'à des fins personnelles. Ça, c'est très important. Terminé. Voilà. Et là, vous avez avoir la fenêtre de TeamViewer. Alors, je... Je vais, comment dire... Euh, sortir mon navigateur. Et on va attendre... Petit c'est voilà. <coughs> ici vous avez un icône petit TeamViewer c'est une icône bleue, etc. Donc voilà, mais de toute façon, ça s'ouvre. Voilà. Donc ici, vous allez avoir des tas de petits euh, réglages à faire, mais pour le moment, on contrôle la distance, c'est ce qui nous intéresse. Alors ici, vous aurez toujours votre idée affichée, d'accord Qui généralement sera toujours le même. Et un mot de passe, un mot de passe qui changera à chaque fois que vous verrez que vous voulez vous contacter pour euh, un, comment dire un échange, un échange en vidéo, d'accord Et une fois que vous aurez tapé ce mot de passe de votre de, de partenaire que vous allez appeler, et eh bien vous mettrez sur connecter, d'accord Donc ici vous avez contrôle à distance, remote management, réunion, ça c'est intéressant qu'on de Quentin, discutons, elle est augmenté premier pas. Donc, en fait, ce qui nous intéressera, nous, c'est bien sûr, c'est la réunion. Ici, vous avez le contrôle à distance, c'est pour le contrôle à distance, ici, vous êtes au transfert de fichiers, on verra ça plus tard, quand on aura fait notre première réunion, etc. Donc, on va cliquer sur réunion, OK, organiser une réunion, d'accord, donc euh, ici, je ne sais pas pourquoi il m'a mis en M, il voilà. y est, c'est normal. Euh, okay. Et ensuite, on va démarrer une réunion. Démarrer. Okay. Et là, bien sûr, vous avez de quoi régler votre carte son. Alors au parleur, le microphone, il marche. Le présentateur il a besoin de sa carte son. Donc la carte son normalement, elle, elle s'est paramétrée automatiquement sinon, ben, vous la paramétrez ici. Et la caméra n'a pas été changée. Voilà, donc, c'est connaît votre caméra. Utilisez la sélection. Voilà. Et donc, vous pourrez, à ce moment-là, partager l'écran avec celui euh, avec celui qui va vous faire la formation ou qui va vous aider. Et comme ça, se passera toute la séance. Voilà. Donc, Là, vous l'avez installé, tout est parfait. Ok, on va sortir. Ok, et on va aussi fermer le logiciel. Et vous allez voir que légèrement, quand on ferme le logiciel, il y a toujours une pub. Mais il faudra la fermer chaque fois. Donc, pour, pour démarrer, voilà l'icône. Double clic dessus. Quand il voudra bien. Voilà, voilà, voilà. Ça va venir vous faites simplement, avec le bouton droit, ouvrir, voilà, et, eh bien, dès que ça ouvrira, dès que ça voudra s'ouvrir, elle est un peu longue, dans l'ordinateur hein, pardonnez-moi, voilà, et vous marquez réunion, démarrer une réunion, etc. Pour ça, évidemment, il faudra se prévenir, ça, c'est pas un problème, je vous en dirai plus. Voilà, j'espère que vous avez compris. Mais si vous avez encore un problème, vous pourrez m'appeler. Pas de problème, vous pourrez m'appeler au téléphone ou m'envoyer un message. Voilà, je souhaite que notre collaboration soit efficace et je vous dis à bientôt.